Vous avez été nombreux à la demander. La game au Panzerfaust. Je fais exploser la map. On aurait dit qu'il y avait de la TNT partout. Je troll absolument tous mes ennemis. Et je vous montre à quel point je suis meilleur qu'eux. Pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Parce que je suis le meilleur. Bisous. Putain, j'ai trop d'ego là. <rire> je suis dans un jeu vidéo. Nouvelle coupe de cheveux. Je fais des kills aussi saignants que ma coupe de cheveux. J'ai l'impression de faire des kills en mode broche à kebab. Tellement, tellement je suis aiguisé. Oh non, s'il te plaît, oui, oui, je t'aime. Je te baisse l'anus. Qui a tiré Oh non, s'il te plaît, arrête de tirer. T'es où Aïe, aïe, aïe. Et ça fait bim, that bamboo. Clips that shit, guys! Clip that fucking shit, man! Fuck! Est-ce que je vois quelqu'un chat ou je vois absolument rien Vous voulez que je vous fasse rire chat Cheater. Mais non, non Non, je, genre, je, non Je pourrais faire une game avec quoi Comme arme du coup J'ai fait l'arbalète, j'ai fait L'autre je, je, je vais voir, tiens, ce que j'ai dans le, dans le rab Oh, XM4, c'est vrai que ça pourrait être marrant Dans ce jeu On a le Panzerfaust aussi, au final, j'ai pas beaucoup de nouvelles armes hein. j'ai je vais faire une game à la, à la XM4, les gars. Vous voyez le sniper, les gars, qui me tire dessus actuellement Il va plus avoir de balles. Plus qu'une balle, il en a plus. Il a plus de balles. Il en restait une. Mal joué de ma part. Mal joué de ma part, chat. Très mal joué de ma part. Alors, où est-ce que je suis mort Merde, je sais plus où je suis mort. Hein. Non, non, non, oui. Ouh. Ah, j'ai perdu trop de goulags aujourd'hui, les gars, ça m'a stressé. Je voulais vous faire une game au Panzer Faust, Je crois qu'on va avoir l'occasion de la faire. Sauf s'il y a son colis qui est pas loin. Non, apparemment, il n'y a pas eu son colis à côté à lui. Donc là, le mec contre qui je suis, les gars, <rire> ça, joue, ça joue Sniper XM4. C'est des, des gens qui prennent euh, généralement des positions qui push pas beaucoup et qui sont très durs à déloger, du coup. Pour, euh, pour les gens qui pour ont mon style de sécurité. jeu après. Le gars se rapproche. Ok. Ah, tiens. Mais le voilà, justement. Là, il va sur. Regardez, les gars. Il s'est caché de façon sournoise. Je l'ai toujours pas break shield avec deux roquettes. Oh. Okay. Donc il vient de tanker. Ce mec-là, par contre, ferait passer Wolverine pour un fragile. Attends, j'ai pas pu le dépasser logiquement. Oh. oh la salope! Oh la salope! Salope! Ouais, bien sûr, ni ta mère. Il fait quoi? Merci pour la couverture, frangin. Alors, j'avais pas vu que j'avais pas de masque à gaz, par contre, ça craint de ouf. Je crois que je suis mort. C'est bon. Broum broum broum broum broum broum Non, <rire> je suis bloqué dans la porte et j'ai plus de masque. Alex, elle... Je me fatigue, chat. ça... <rire> ça me fatigue moi-même d'avoir ce style de jeu, putain. Oh, bordel. Les gars, il va, il va falloir que j'arrête cette voiture-là. Là, c'est plus possible. Allez, hop. On fout le re-shield. On se remet bien. On prend une Autoréa, une boîte de munitions. Et on est content. Putain, les gars, c'est un sniper. Je pense que vous êtes autant inquiets que moi. Parce que, en fait. Mais. Genre, euh, tu sais que pour moi, t'avais disparu de ouf. Tu peux la tenir Attends, je te refile une paralysante. Je t'ai raté, non Attends. Mais... BAM Ça t'a fait peur. Ça t'a fait peur. Attends. C'est quoi je vais, faire, je, vais faire, je vais faire un, un 3-6 RPG. Ah merde. Mais je, je voulais pas que tu prennes ça comme une humiliation ou quoi, tu vois. Genre, c'était super cool comme fight. On va slayer. Apparemment, il y a un sniper positionné, les gars. Euh, à peu près dans ce secteur qui m'a tiré dessus J'ai pas de système trophy. Il a un C4, un lance-roquette C'est fini pour moi La game s'arrête maintenant Mais heureusement les gars Je vais faire un 3-6 qui va encore me sauver la vie Et c'était Steven Wave du 82 Qui était caché là Et hop, nous on reprend la voiture les gars Et comme des chats qui viennent de se faire la toilette Entre eux, on repart La queue en l'air, l'anus saillant Propre une trace de caca à côté Et on constate Qu'une frappe de précision nous tombe dessus On a entendu le mec à l'intérieur Mais on a aussi vu la personne ici Et la personne qui court là-dedans Putain décidément Il y a trop de rebondissements pendant cette game Je, je suis vraiment perplexe Et s'envoie un peu Tu es la deuxième personne que je viens de voir Tiens, tiens moi ça vite fait Alors il me l'a tenu c'est trop cool Et je prends des balles dans le dos maintenant Aïe, aïe, aïe, aïe Arrête Hop Je lui ai dit d'arrêter Et j'ai rendu la chance parce que cette personne m'a écouté tu vois C'est pas tous les jours qu'on est écouté par, euh, par nos joueurs Il est à l'intérieur d'un buisson Et tu, tu, tu ne peux pas voir mes petites patounes Je suis en train de me faire backstab Oh merde quand même aller dans le gaz pour m'en sortir. Hein. Le niveau de tryhard dans cette partie. Oh une grenade qui vient de tomber. Décidément, j'ai l'impression que tous on est. Euh, on est. On est poussé à donner le, le meilleur de nous-mêmes. Ah oh, tiens, encore toi On s'est déjà vu plusieurs fois du coup. Attends. Encore, encore une frappe qui tombe décidément j'en vois de toutes les couleurs pendant cette partie et je n'ai plus de quoi me soigner je suis je suis je suis bel et bien pris c'est toi qui me tires dessus depuis tout à l'heure je le sens tu te caches oh merde Alors il faut que je te tue Pas parce que je t'aime pas Ou des trucs bizarres ou quoi Alors je suis derrière ça Tu, tu ne peux pas me voir La règle veut Alors c'est parce que moi j'ai plus de plaques Je sais que tu fais que te replaquer et les utiliser Mais c'est les miennes Oui voilà Oui C'était les miennes Tu n'avais pas le droit de ça Et là ce que je vais faire C'est que je vais faire la rotation du singe a trois doigts Cette rotation est extrêmement simple Ce serge à trois doigts Car il campe dans le gaz Alors je reprends un masque Je reprends ça oh, Très marocaine vite fait Trop cool Ça c'est le genre de mec sur qui on peut compter Tu sais c'est les gars sûrs que t'as dans la vie Hop là ah, t'avais un masque pour moi et t'avais... Ça, c'est pour moi aussi, non Oui, c'est pour moi. Ok. Du coup, je suis encore en vie. Je suis avec mon Panzerfaust. Et j'ai trouvé une rigole d'eau. Dans laquelle je vais uriner allègrement. Non, oh, je vais pas pisser dans une rigole d'eau. Je ferai pas ça. Non. Quelqu'un est sur le côté et me tire dessus. Je n'ai hélas plus de vie. Alors... Ce, ce genre de mouvement sublime, c'est vrai qu'on ne le voit pas tous les jours. J'ai tanké une grenade à droite, une grenade à gauche. Enfin on est tous sans voix sur ce qui est en train de se passer. Mais que, quel skill Il paralyse pour que le joueur ne puisse pas le regarder. Grenade à droite, grenade à gauche. J'aurais pu mettre un watt dans le cul les gars tout en faisant ça. C'est ça qu'il faut savoir. Je vous parle, je chill. Je suis même pas à 30% de mon niveau. Si seulement je jouais à fond. Mais si je jouais à fond, vous, vous comprendriez que je suis vraiment le meilleur. Enfin, vous le savez déjà, mais... Je suis dorénavant un joueur Warzone. Alors, écoute, moi, euh, ça fait 15 ans suis sur Call of Duty. J'ai joué à tous les Call of Duty. J'ai fait toutes les licences. Euh, et où euh... Bon, attends, putain, faut que j'arrête ah c'est le karma Ah c'est le karma Ah bon Pourquoi il n'y a pas de justice hein Allez salut Mais non c'était Deadpool du 82 on va, on, on va quand même laisser une chance à Deadpool de se relever et de nous montrer De quoi il est capable ouais. D'après le constat que je viens de faire Deadpool est capable de rien et... <rire> Attendez je reviens je vois que dalle <rire> Ok J'ai la zone qui pop De ce côté là C'est la situation finale On a tous la boule au ventre Tellement il y a du niveau Dans cette partie Dieu merci Il y en a un qui s'entretue Moi je fais quoi J'ai Tiens Va le tuer Elle, elle a raté elle, elle est pas allée au bon endroit Alors, En même temps Je vois que dalle putain. Alors il m'a vu je l'ai vu. J'essaye la termine. Fais attention à la paralysante parce que tu vas rester dans le gaz à cause d'elle et tu risques de mourir. C'est qui le boss y a pas meilleur C'est moi le meilleur Vous étiez tous nous à chier, bande de merde Le fair play, chat Le fair play